Et bien bonjour à tous, ici Vitz, on est là pour l'épisode 7 de l'Iron Challenge. On enchaîne, on enchaîne aujourd'hui, on n'a pas peur, on est à l'épisode 7 donc. Euh, désolé, j'ai la petite Enfin, vous avez raté la petite cinématique euh, où la, où l'épine s'arrache du dos de Shunzinsu. Donc là, nous avons d'un côté normalement euh, les soigneurs qui sont en train de soigner euh, la plaie béante de, euh, de la tortue. Et de l'autre côté. Ah, bah non. Et de l'autre côté, vous avez nous. Où on doit buter les, les trucs qui pop là. Ok, faut que j'aille aider les soigneurs. Ok, on ça. Soigneur, soigneur, ici. Hop. Voilà, faut les libérer, les soigneurs. En même temps, il faut. Pourquoi après C'est pas mal. faut les protéger parce qu'ils sont poutrés, les salauds. Ok, on va faire ça. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Toi tu meurs aussi. Hop, il y a trois soigneurs, ça c'est bien ça. Trois soigneurs, on avance pas mal. Ok, je suis pas grand en train de mourir, tout va bien. Lui non plus il est pas en train de mourir par contre. C'est un peu moins bien en tout cas. Euh, ouais, toi je vais t'essayer de galérer. Je vais aller aider d'autres amis soigneurs là-bas. Là hein Pourquoi tu vas pas toi Druides de la horde. Ah il y a un que dans le sol là je pense. Oui on qu'on attend que la barre en tout monde bien sûr quand on s'arrive à 100% la plaie sera soignée, on... on enchaînera sur le choix de la faction. Et puis euh, après le choix de la faction nous irons ailleurs le vent. Et puis ensuite la marche de l'ouest. Zone infestée de défiard. Non peut-être pas au fait, je sais pas. Possiblement. Et -les du Nous avons de... Trouvez les soigneurs. Écartez-les du combat. Toi tu meurs. Là-bas il y a un soigneur. C'est bon, est en train de le faire. Matelot de la horde, on s'en fiche. Mais moi je vais rester là-bas protégé pendant qu'il y a l'autre mage qui est en train de tout faire. Moi je vais protéger les, nos copains soigneurs. Pendant qu'ils, euh... Pendant qu'il termine de soigner la bête. La grosse bête. La grosse bête. Donc euh, pour aller le je suis toujours en full blanc Donc le but bien sûr, est monter un maximum de level en étant full blanc, sans mourir euh, Sans gold Etc, etc Encore une fois, tout est dans la description de la vidéo Si vous voulez voir les règles et tenter ça par vous-même Franchement c'est une expérience qui est plutôt, enfin, plutôt marrant ah oui bien sûr, un détail très important, je n'ai toujours pas je n'ai toujours pas de spécialisation. Nous sommes donc en train d'aider cette superbe grosse tortue de la mort, qui avait été euh, je dirais ventrée, mais non, presque, par un bateau de l'alliance qui s'est craché dedans. Et comme Michael B fait pas dans le détail, allez voir la vidéo d'avant bien entendu, euh, il a tout fait exploser, et même, euh, même la carapace de l'araignée, la, j'allais de dire, de la, de la torture. Le mec s'en bat la race, il fait tout péter Et voilà, nous sommes à 100 sur 700 et c'est bientôt fini, bientôt on sort de cette zone L'air de rien on aura mis 7 épisodes à sortir À sortir de la torture Qui nous gardait enfermés contre notre gré Encore une fois, nous, avons, euh, nous sommes euh, arrivés ici sans souvenir dans un temple moine alors que nous sommes chamans. Je vais vous laisser la cinématique si vous voulez voir. Regardez ça, tout est guéri. Enfin presque, il coule encore un peu. Et voilà, nice, plein de fleurs, tout ça, plein de trucs cool. On a guéri la blessure, on a fait pousser les arbres sur la blessure. Et voilà. C'est terminé. Nouveaux alliés. On va aller prendre le chariot de livraison qui nous amène jusqu'au temple principal où nous pourrons choisir notre faction entre l'alliance et la horde. Nous devrons choisir bien sûr l'alliance comme j'ai dit euh, plusieurs fois. Nous n'avons pas de choix, tout a été généré aléatoirement. C'est bien dommage. Je devrais être l'alliance bien sûr, mais bon on va s'en sortir quand même. Et nous sommes là avec un gold. Nous avons un PO. Notre premier. PO dans cette aventure, quelque chose, c'est un moment très important ce premier PO, pour tous, les... tous ceux qui ont joué à l'époque, enfin, à à quand je dis à l'époque c'est euh... baissé pour moi, après que j'ai joué à l'époque, à l'époque, à l'époque, mais ça c'était plus le même jeu déjà. Quand vous aviez votre premier PO au début, que vous avez galéré, vous avez sué pour avoir ce premier PO, vous étiez le plus heureux du monde, et là pareil, nous avons notre premier PO, et nous sommes contents. Aux joies. Je suis riche. Pendant que nous avons notre petit bison, enfin Yak, hein, qui nous amène notre petite chariote jusqu'au temple principal. Retournez au temple de 5 matins, un chariot vous attend près de l'épave de Cherche-Ciel pour vous y conduire. Je fais ce qu'il fallait et mon plan a fonctionné. Pardon. Les choses auraient pu être bien pires si nous n'avions pas agi. J'espère qu'Aïssas le comprendra un jour. Nous aurons largement le temps d'y réfléchir plus tard et pour le moment nous devons retourner au temple les 5 matins, nous devons les avertir que Su a été sauvé et discuter du sort de nos alliés. Nouveaux alliés. Bon allez le yak là tu dépêches merci. Allez à plus. Téléphone hein. On se téléphone. On s'était au courant parce qu'il avait l'air de plutôt bien fonctionner ce yak. Hein. Allez, dans 4 levels, 4 levels on aura notre loup fantôme, très très important le loup fantôme, ça nous permettra d'aller bien plus vite partout. On va avoir notre Orion Flamme au niveau 12, ça ça va être fat, ça on va avoir un sort en plus, ça va commencer à être plutôt cool. Après nous aurons notre purge qui va nous permettre, euh... Ah non, la purge ça permet d'annuler un effet magique bénéfique à une cible. Alors, hop, ici on va choisir... Notre faction, puis nouvelle 15, apprendra on aura notre résurrection, et puis notre loup fantôme. Et puis notre kick, c'est bien ça, nouvelle 7. Bref, je suis prête à prendre ma décision. Les nobles peuples de l'Alliance sont liés par leur tradition d'honneur, de grand âme, de foi, de justice et de sacrifice. Chacune des nations qui la constituent œuvre pour un monde de paix et de justice, que ce soit pour son savoir technique, sa maîtrise des arcanes, ou sa sagesse spirituelle rallez vous à la bannière de l'Alliance pour défendre ses idéaux partout en Azeroth et au-delà. Dès que la Horde, on s'en fout, donc je vous laisse répéter sur pause et lire. Moi, ça ne m'intéresse guère. On prend le petit dirigeable, enfin, mis à notre disposition pour quitter cette île. Et c'est ça, regarde ça, ça c'est le mec qui s'est sacrifié, tellement il a eu honte de ce qu'il nous a fait subir tout le long de cette aventure. Et il nous dit au revoir, genre c'est notre pote. C'est pas vrai, c'est un, un traître, c'est un méchant. Bon, alors, euh... c'est avec grand plaisir que je dis au revoir à cette île, bien que belle, mais très ennuyante. Pour ma part, bien de... Et voilà, allez, au revoir, J Senjinsu, au plaisir de se recroiser un jour. Tadam Notre petit dirigeant nous appellera normalement pile devant Hurlevent. J'espère. J'espère que ça va pas planter non plus. Après un chargement d'une longueur incroyable, nous allons rentrer. Dans le vif de World of Warcraft. Eh bien nous sommes à Hurlevant les copains, et ça c'est fat. C'est plutôt fatasse. Faut aller voir le roi variant au donjon d'Hurlevant. Fat, fat, fat. Oula, ça ramouille. What? Pourquoi j'ai un rechargement? Dites, moi soit, soit j'ai raté une quête. Ah, on va aller faire le sombre. Non, non, non, non, non, non, On va le faire à la régulière. Pas de bêtises, complètement la régulière. La marche de l'Ouest Nice. On fait notre petite quête qui nous permet d'aller directement dans la zone de, la zone suivante. Désolé si ça ramouille un peu. Ce n'est pas prévu. Je te l'ai parlé à Variant, notre poteau. Oh, Jimmy Jimmy, Geo, Mickey, Steven, Twain, ça va les copines où Et je sais pas vous, mais il y a eu comme un bug. J'étais téléporté du début jusque dans l'auberge. Euh, Dur l'avant. Donc euh, je regarderai ça en replay pour voir si... Si soit, j'ai pas lu la quête. Et du coup ça m'a juste épais On va regarder cette quête là non Nous avons un devoir Alors, euh, il, est de il est de notre responsabilité de propager la philosophie du suis au-delà des frontières de Non, On s'en fout ça c'est pas ça Bref je pitraté un truc C'est possible hein. En même temps hein. Ça m'arrivera tellement souvent hein. On va à la forêt d'Elhuine Nice J'ai mon TP pour la forêt des Lunes mais nous arrivons dans le donjon du relevant Un donjon bien trop stylé en vrai faut dire ce qui est, ça pèse. Hein. Même après tant d'années. C'est un endroit qui laissera jamais... Enfin, qui laissera tout joueur de MMO. Hein. Pas indifférent. Par sa taille, sa prestance. Beaucoup trop imposant. Bon, alors varian, qu'est-ce que t'as raconté Loulou C'est quelqu'un avec un cabinet. Chacun son truc hein, Loulou. Chacun son délire. Où oui, est copain en par endroit D'à côté de papa normalement. D'à côté de papa variant. Variant outé, variant outé. Papa. Papinou. Ok. Ah, tu me dis bien aussi le truc il est pas apparu quoi. Pandaren, voilà, parfait. Je appris que récemment l'arrivée de personnages comme vous, je me ferai un plaisir de vous considérer comme des alliés si vous acceptez de joindre notre cause. Faisons quelques pas ensemble. L'objectif sera de se promener avec le roi Variant. Bien, il pèse bien trop Variant quand même. Ah, en fait, depuis tout à l'heure on est tout seul juste parce que... Parce que c'est pas les gens sont pas qu'ils ont apparu. <rire> c'est moche. Venez avec moi, tous les trois. Si j'ai bien compris, vous souhaitez rejoindre l'Alliance. Nous avons toujours besoin d'alliés. Je serais un imbécile de vous renvoyer, surtout en temps de guerre. Mais il y a un certain nombre de choses que vous devez comprendre. Premièrement, les peuples de l'Alliance veillent les uns sur les autres. On attendra que vous, de vous que vous aidiez les membres de l'Alliance qui en auront besoin, qu'ils soient humains que dry panda Reine, comme vous. Ce n'est pas une obligation, mais c'est chaudement recommandé. Vous me comprenez. Of course Ah, la tête de... Ça m'amène à mon second point. Oui, bien sûr, oui, il veut dire que tous les pandas n'ont pas le même, fait le même choix que nous, et qu'on devra tuer chaque panda que l'on recroisera sur notre route. Sont de la vue devenue vos nouveaux adversaires. Ceux que vous aimiez peut-être sont maintenant vos ennemis jurés. Ou, je suis vraiment désolé, mais la guerre a tracé une ligne infranchissable. Je ne tolérerai aucune forme de fraternisation avec l'ennemi. Car cela pourrait mettre notre alliance en danger. Ah, C'est dommage. Je me suis bien fait comprendre. Crystal, quelques passes d'armes, c'est blague! J'ai autrefois combattu dans les arènes, j'étais d'un gladiateur pour les jeux de la Horde. Alors je me défends un peu en matière de technique martiale. What the fuck? Je dois me battre avec le bras variant? On met des gros kicks. Entre moi, si vous êtes capable. Ouais, mais je peux rien faire, le loot, est variant quoi! pas que je peux blesser mon nouveau c'est que le mec, il est... Euh... ...169 000 PV Oh nice Tiens, variant tapis Variant tapis, gros double Bouh Tu te fais buter par le level 10 Oh là, là. Je n'avais pas ressenti ça depuis des années, ne vous inquiétez pas mon ami. je t'étais dans des bagarres bien pires que celle-ci. Bienvenue, Et maintenant, mettons-nous au travail. Merci. Moi, j'ai récupéré euh, mes premiers sorts. On va pouvoir aller dans euh, la marche de l'Ouest et Horatio Lane. C'est peut-être le le pote Horatio Kane, bien entendu. Nous allons pouvoir rejoindre la Marche de l'Ouest dans le plus grand écart. Dans le plus grand écart. L'appel du héros. Présentez-vous au lieutenant Horatio Lane à la ferme des de Johnson, dans la Marche de l'Ouest. Par ordre de son alteste, le roi Varian Vrime, tous les citoyens de l'Alliance en âge de porter les armes doivent se présenter au lieutenant Horatio Lane à la ferme des Johnson. La Marche de l'Ouest. Et submergé par les clochards, et les vagabonds. J'en fais mon affaire. Ce qui a fait exploser le taux de criminalité. Je sais pas, je suis où là en vrai ah, Je suis presque sur la bonne route. Hein. Comme quoi On sent bien connaître la zone, on s'en sort. C'est pas de quand même. Je n'étais où euh, Votre aide est requise pour afin d'établir l'ordre public. La ferme des gens de ça se trouve dans la marge de l'Ouest. Vous pourrez nous y rendre en suivant la route qui quitte la forêt d'Elwin par l'Ouest. Pour la gloire et l'honneur de l'Alliance. Avec un message pareil, ça vous donne vraiment envie d'aller euh, vous battre pour la gloire de votre patrie. C'est l'actualité en plus. Mmh, mmh. Je cérémonial, moi je viens ça. Et voilà, nous avons notre petite stop de Pandaren. Absolument. Pas. Ah je vais là, là, je vais vite fait On va aller, là, je vais vite fait Les bretons, bah là je vais Là je vais de l'alliance qui... Ouh. Je pense qu'il est Qu'il est forcément dans le quartier des commerçants Ça ramène un peu parce qu'il y a ici hein. peut-être pas, espérons que non Je pense que c'est là, non Non c'est pas là Non c'est là-bas putain, je sais pas être, si on changeait de place Ça a quand même un peu changé hein, depuis Cataclysme. Bonjour, coucou les loulous. Hop Là. Alors, hop, rechercher Malakit, 1 PO 60, c'est pas mal ça. On va le faire. On va mettre un PO. 30. On va faire le relou, on va mettre un 59. Notre but est de tout virer. Euh, attends, on va faire ça. Hop. Désolé, ça va prendre. Je vais essayer de faire ça plus vite possible. Hein. 97 centimes On va le faire passer à 96,50 pas mal ça 96,51 On peut se faire juste un petit peu de gold On n'est pas contre Alors Combien vendre des stops de l'inséligo 20 pour un PO 94 Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va en vendre 21 Pour un PO 50 Un PO 75 si on se fait un peu de sous là-dessus, on sera plutôt content. Je pourrais essayer de vendre des pommes, mais je trouve ça un peu stupide. Mais sachez que je suis déjà à 18 minutes de vidéo, le temps passe extrêmement vite. Quand, on, euh, bah... quand je fais ça, c'est un truc de malade. On va, on va aller quand même jusqu'à la marge de l'ouest. Parce qu'on n'a pas fait grand-chose dans cet épisode, l'air de rien. On a beaucoup regardé de cinématiques, on a beaucoup discuté avec Varian, qui nous a raconté sa vie, comment il allait, tout ça... Il a besoin de se prendre une bonne grosse baigne sur la tronche. Euh... Ouais, puis je la garde, je garde tout, de toute façon j'ai pas trop le choix. Je vais regarder les sorts. Pendant ce temps-là on va regarder les sorts qu'on va pouvoir débloquer au level supérieur. Donc on aura le tenté d'incendiaire, ça, ça va être pas mal avec le fantôme ça, ça va être pas mal aussi. Enfin, de kite un petit peu, le Rionji va nous permet de kite. Euh ça ça aussi ça va être très bien. La chaîne éclair nous permettra de faire un petit peu d'aoe. mais si je pense qu'on l'utilisera pas trop à mon avis. Euh, la réincarnation, je pense que si je meurs en chaman et que je peux me réincarner ça compte pas, hein. je suis mort mort, hein. y'a pas de pas de deuxième but quoi quoique que ça serait RP hein, en vrai hein. la réincarnation, Mais après euh... pas de manière intempestive non plus après nous avons tous les totems et c'est tout quoi donc en gros pour se battre on a l'éclair, la frappe primordiale l'orient de flamme, l'orient de givre la chaîne d'éclair et c'est tout quoi, Le totems hein. Peut-être hein, les grosses éléments de totems on les a pas non plus. Ah, les élémentaires de feu, c'est bien ça, arrivé 66, on va pouvoir se battre armégal avec les monstres. Donc là je suis en train de traverser un petit lac dans la forêt d'Eluine, une zone très jolie aussi hein. Une zone que je préfère je pense. Autant sa musique que son ambiance générale, c'est vraiment une zone que j'apprécie euh... énormément la forêt d'Eluine. Combien de batailles ne se sont pas déroulées dans la forêt des Luines L'art de fait, quand vous veniez euh... Enfin ça se fait plus trop, ça je suis un peu triste à ce niveau là En fait avant, pour avoir un haut fait euh, On devait aller tuer les 4 boss de l'Alliance Le vieux Ben Je le tue pas, bah non, parce qu'il me fait du vert. bref euh... Ouais je vais quand même le tuer parce que ça fait un rare Hop Je vais essayer de le tuer déjà Ouais je, pour... ouais, je pourrais le level 6 quoi, je suis level 12 on devait aller tuer les 4 boss de l'Alliance, c'était pour récupérer un ours, je pense. Ah, nice! Nice, t'as quoi tout prendre? Ouais, nice, j'en ai vos sacs, du bien fait. C'était. Je sais pas si ça existe encore. Hein. ça doit, ex doit encore exister ce truc? C'est dans quoi? Dans général, peut-être? Je sais plus du tout. Euh, agent double, c'est pas ça. Nananana. Je sais plus c'est dans quoi. Bref, ça nous, de, ça nous permettait de récupérer. Lui. Ours. Ours de guerre noire. Celui-ci. Que on fait pour l'Alliance. Enfin, c'est pour la Horde que j'ai plus bien entendu. Et en gros, on se rejoignait. D'abord, on allait tuer les boss du haut, puis après, on se rejoignait là là, tout le monde, genre vous étichez pas moi, 2 h 40 peut-être plus parfois, à se ici et c'était une grosse charge dans, la, dans le camp de l'alliance et franchement c'était hyper stylé maintenant ça se fait plus, ça se monte même plus je vois plus dans le canal de gars qui tente de monter genre le truc, c'est un peu triste d'ailleurs parce que c'était vachement drôle, Mais le pvp sauvage était vraiment une grosse partie du jeu maintenant ça farme les gens pour, pour le plaisir pour les bas levels du moment et du coup je vais vous laisser dans ce début de la marche de l'ouest avec notre pote Horatio Kane. et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 8 de l'Iron Man Challenge on va commencer du concret à partir de maintenant on va commencer les choses plutôt plus difficiles je pense, j'espère on va avoir besoin de stuff on a besoin de s'arranger pour récupérer les bons stuff etc donc je vous dis à très bientôt pour la suite je vous fais des bisous c'était Vince pour l'Iron Man Challenge 6. Au revoir.